Démarrons. Euh, déjà, merci d'être là. Nous sommes en plein cœur de l'été. Vous êtes peut-être en vacances, peut-être entre deux vacances. Peut-être vous êtes en train de finir vos vacances. Et pour autant, vous acceptez quand même de venir pendant une demi-heure sur ces sujets. Bon, alors du coup, je vous en remercie beaucoup. Et ça m'a donné aussi des idées, parce que je me doutais qu'on n'allait pas faire le plein aujourd'hui. Euh, ça m'a donné des idées. J'étais un peu frustré sur le dernier webinaire parce que ça avait terminé un peu à fond la, la caisse et que je n'avais pas eu le temps de prendre suffisamment de vos questions. Donc, sur ce webinaire, j'ai construit de manière à ce que vous ayez beaucoup de temps à la fin pour poser des questions, partager un, un, une difficulté que vous avez, raconter une anecdote. Donc, euh, voilà ce qui est euh, prévu aujourd'hui. Je vous rappelle toujours, dans les commentaires, s'il vous plaît, mettez-moi euh, euh, si vous avez des questions, des difficultés, des interrogations autres. Parce que ce qui m'intéresse beaucoup c'est que euh, ben moi, je continue mon programme de webinaire. Hein. À partir de maintenant, on va rester sur un tous les mardis. Donc, pour ça, j'ai besoin euh, de vos remarques. Gilles, si tu continues à galérer, euh, il est possible que la solution que vient de proposer Hélène, qui est de passer sur Chrome, euh, fonctionne. On ne sait jamais, teste ça. Alors, le thème du jour, comment puis-je faire pour arrêter de noyer le public dans mes explications Souvent, ce que j'entends, c'est des gens qui, lorsqu'ils se préparent sur leur prise de parole, me disent j'ai beaucoup trop de choses à dire, je n'arrive pas à faire le tri. Faire le tri. Deuxième chose que j'ai repérée dans les mails que je reçois, euh, j'ai l'impression que les gens en face de moi ont besoin d'un grand nombre d'infos pour pouvoir se faire une opinion et décider. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que j'envoie un maximum d'infos sur le contexte, sur euh, les mesures que je vais proposer et sur les conséquences de ces mesures. Donc, résultat des courses, sur l'animation de la prise de parole, on va avoir une espèce de tunnel avec un maximum d'infos. Et... Troisième chose que j'entends régulièrement sur ce que disent les gens en amont d'une prise de parole, c'est j'ai l'impression que le sujet est technique, trop technique, que je suis l'expert, et donc je dois donner plein d'informations techniques. Voilà les trois grandes choses. Si vous, vous avez d'autres euh, phrases, d'autres euh, choses dans votre monologue intérieur que vous vous dites avant une prise de parole qui est liée à j'ai l'impression que je dois mettre plein de trucs, mettez-les-moi dans les commentaires tout de suite, ça me donnera euh, du matériel pour justement la phase question-réponse. Conséquence de cette affaire, c'est, je reprends tout ce qui m'a été raconté et toutes les expériences que j'ai depuis euh, toutes ces années, j'ai des docs sur, sur, sur, surchargés illisibles, le PowerPoint infâme sur lequel il y a pléthore d'infos. Deuxième chose, j'ai des intros à rallonge, c'est-à-dire que rien que la représentation du contexte, j'en ai pour trop longtemps. Et enfin, j'ai des prises de parole trop longues, c'est-à-dire que je mets plein, plein, plein, plein, plein plein d'infos. Et du coup, eh ben, je termine en permanence à l'arrache. Ce que je vais essayer d'éviter aujourd'hui. <rire> Donc, euh, et euh, dernière chose que j'entends régulièrement, quand j'ai des questions, je me laisse embarquer dans la réponse, c'est-à-dire que je pars sur un truc que je n'ai pas prévu parce que je veux répondre de la manière la plus exacte possible. Ce que vous me rajoutez, Hélène, j'ai peur d'avoir envie de donner trop d'exemples, d'illustrations pour être plus pédagogue et pour bien faire passer mon idée. Alors, ce que j'adore, c'est que tu as peur d'avoir envie. Non, tu as envie d'avoir de donner de, de, de plein d'exemples et tu as peur que ça fasse trop. Ça va euh, Et Bruno, j'ai un public diversifié avec, euh, je m'imagine, des demandes différentes. Exact. Ils ont des demandes différentes. On va reprendre ça justement sur comment est-ce que je construis mon discours pour éviter d'en mettre des palambres. Est-ce que sur l'amont et les conséquences, déjà, ça vous cause Est-ce que ça, vous vous retrouvez bien là-dedans Yes, yes. Yes, Daniel, tout à fait pour elle. Bon. Donc, a priori, tout ce qui m'a été raconté vous parle. Je n'ai pas inventé. Du coup, suspense, comment fait-on <rire> Pour éviter de repartir soit dans cette espèce de monologue stressé en amont, soit dans ce soliloque euh, verbeux en, en, en suivant. Le soliloque, hein, c'est euh, « je parle tout seul, mais comme le fou à la station du bus ». C'est-à-dire je parle tout seul, je m'occupe plus de ce qui se passe en, en, en face. Je suis en train de propulser, euh, vomir mon texte. Premier conseil, et vous allez voir que c'est le central de tout, changez votre objectif. À 99,9% du temps, quand quelqu'un se retrouve, euh, m'explique qu'il est euh, englué, enfoncé dans un torrent d'informations, 99% du temps, son objectif est d'expliquer ou de faire passer des messages, ou de présenter des choses. Mais la plupart du temps c'est expliquer. Bien évidemment ceux qui en plus sont des profils techniques sont encore plus attirés par expliquer parce qu'ils pensent que les gens en face n'ont pas les connaissances et donc ils ont besoin d'expliquer. Yes, Je pense que le pédagogue de Hélène est un assez bon exemple détourné de j'ai besoin d'expliquer, il faut que j'explique. Alors en fait non, expliquer est un moyen, ça n'est jamais jamais un objectif. Votre objectif c'est convaincre, donner envie, séduire, vendre. Yes donc, Convaincre, donner envie c'est les deux principaux. L'exemple très classique que je donne c'est vous êtes euh, cette personne spécialiste, on va dire, euh, d'un logiciel et vous arrivez et vous avez euh, des nouvelles euh, fonctionnalités dans le logiciel. Et donc vous arrivez et vous pensez que donc il va falloir tout expliquer sur comment fonctionnait le logiciel avant les nouvelles fonctionnalités, comment est-ce que ça va fonctionner après et à quoi il faut faire attention. Évidemment, ça n'est pas ça, votre objectif. Votre objectif, c'est que les gens soient heureux, par exemple, d'utiliser la nouvelle version, ou que les gens aient envie d'utiliser la nouvelle version, que les gens soient convaincus que la nouvelle version est mieux. Ça va là-dessus Donc, tout ceci, toutes ces explications que vous aviez prévues, si vous vous rendez compte qu'en fait, votre objectif, c'est les convaincre de quelque chose ou leur donner envie de quelque chose, vous allez voir qu'il y aura moins nécessité de mettre un maximum d'explications. Donc, pour ceux qui ont déjà un peu fréquenté ma philosophie ou les choses que j'apprends, ce n'est pas une découverte, je pense que ça peut être utile de le repérer. Quand vous vous rendez compte que vous avez des PowerPoints sur lesquels il y a what mille infos, dites-vous tout de suite, je suis passé de expliquer comme un moyen à expliquer comme une fin. Regardez votre slide et dites « Ouais, c'est ça que je fais. » Et puis, ça va bien se passer. Vous allez du coup vous dire « Mais quelles sont les informations importantes sur ce slide ?» pour les convaincre. Et vous allez vous rendre compte qu'il y en a plein qui ne servent à rien et vous les dégagez. Yes Alors, du coup, pas de PowerPoint ou une seule info par slide. Je pense que je vais refaire la, le, le webinaire en une semaine euh, sur une semaine de euh, conduite de réunion euh, parce que le PowerPoint, c'est un sujet en soi. Euh, en fait, c'est ni une info par slide ou ni pas de PowerPoint, c'est oui un PowerPoint si tu penses que ça peut être utile par rapport à ton objectif, c'est-à-dire que ce sera plus efficace si c'est sur le PowerPoint que si c'est toi qui le dis avec un grand sourire. Donc déjà, vous allez vous rendre compte qu'il y a deux, trois trucs qui vont dégager. Et pourquoi une info, ou deux, ou cinq Non, la question c'est je mets sur le slide uniquement ce qui est lié à mon objectif qui doit me permettre de les convaincre. Ça va jusque-là ça ah, va sur ce conseil de base, le, le pivot, le, le pilier de toute cette affaire Daniel est OK. Si Daniel est OK, alors je considère que c'est bon. <rire> euh, deuxième item dans ce que je vous propose aujourd'hui, une fois que vous êtes passé de expliquer à convaincre, et là je pense que je vais reboucler avec euh, la, la, la demande de Bruno qui est euh, public diversifié, donc attente diversifiée. Au lieu d'imaginer ce qui pourrait leur faire comprendre quelque chose, ce qui pourrait euh, être intéressant pour eux. Dites-vous, en fait, ce que je veux, c'est les convaincre. Est-ce que vous savez ce qui pourrait les convaincre Réponse, non. <rire> La plupart du temps, le mieux, c'est de se dire, non, je ne sais pas. Et donc, ce que vous allez faire, attention roulement de tambour, vous allez leur demander. <rire> c'est aussi simple que ça. Mon objectif, c'est de vous convaincre de, euh, que le nouveau logiciel est plus efficace que le précédent, « Qu'est-ce qui pourrait vous convaincre ?» Ça va, ça Et vous allez écouter ce que les gens vont vous dire. Et du coup, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez vous rendre compte, aux oh, surprises, que ce qui pourrait les convaincre, eux, n'a rien à voir avec ce qui pourrait vous convaincre, vous. Nos cerveaux ne fonctionnent pas tous de la même manière. c'est pas grave, c'est même tant mieux. Mais du coup, vous qui avez, par exemple, un profil technique, vous êtes spécialiste du logiciel, Et ben, vous allez vous dire, « Ouais, en fait, moi, ce qui me pourrait me convaincre, c'est si on rentre dans tel détail de programmation, machin. » Mais lui, visiblement, il s'en fout. Ça ne l'intéresse pas du tout. Ce qu'il veut juste savoir, c'est si au moment où il branche le logiciel, le logiciel fonctionne en 3 secondes, ou s'il fonctionne en 3 minutes, ce qui le rendait fou parce qu'il voulait démarrer tout de suite. Ça va C'est OK, ça Donc, posez des questions. Éventuellement, demandez-vous ça en amont. Vous pouvez très bien réfléchir ce qui va vous permettre de préparer vos slides éventuels. Mais... Gardez-vous une place de liberté pour leur demander en live parce que vous serez toujours surpris par les demandes des gens. Ça va pour la deuxième chose Demandez-leur ce qui pourrait les convaincre ou ce qui pourrait leur donner envie. Sabrina, du coup, le PowerPoint ne peut pas servir pour les absents Pas forcément. C'est-à-dire que tu peux très bien envoyer ton PowerPoint pour les absents. Ma remarque par rapport à ça, c'est, euh, je pense que, euh, je vais être un peu raide là, je pense que si les gens sont absents, c'est qu'ils ont fait un choix. Je ne crois pas du tout à j'ai pas pu venir. Non, c'est que tu avais autre chose plus intéressante pour toi. Peut-être parce que tu ne voulais pas te faire engueuler par ton chef. Mais donc, c'est un rapport co-avantage. Tu as préféré aller à autre chose qu'à ma réunion. Donc, du coup, je pense que le mieux, c'est de dire à ces gens-là Au fait, moi, je veux te convaincre. Tu n'étais pas à la réunion. De quoi as-tu besoin pour être convaincu Et tu vas voir si ça se trouve, le mec va te dire Non, mais je suis déjà convaincu, en fait. Ah bon Donc, c'est pas la peine que je t'envoie le PowerPoint Non, du tout. <rire> ça va, ça, euh, Sabrina Yes, yes, yes, yes, bon. Euh, donc, on en était à euh, le PowerPoint pour après. Euh, ma proposition, d'ailleurs, c'est éventuellement de modifier votre PowerPoint pour après, pour les absents, si tant est qu'ils en fassent demande, en fonction de ce que vous aurez eu comme retour pendant, le jour, pendant le, la réunion. Ça va, ça Est-ce que là, c'est plus clair, Sabrina Et question de Hélène. Donc tu commences ton intervention par deux minutes de questions sur ton sujet pour adapter ton discours. Non, tu commences ton intervention par donner ton objectif et ensuite par dire bon bah par exemple voilà moi j'ai deux trois idées pour vous convaincre et donc tu donnes ton plan. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous faudrait en plus de ça Par exemple, ça va Les PowerPoint ça détourne l'attention des gens je trouve c'est là qu'on rate des infos en vrai c'est exact. Donc en particulier pendant cette phase de découverte vous ne donnez pas, vous n'allumez pas votre PowerPoint. Donc, je recommence. Conseil de base, vérifiez que vous avez le bon objectif. Ça n'est pas expliqué, c'est convaincre. Si vous êtes surexpliqué, c'est là que vous allez partir dans des tomberons d'informations. Deuxième conseil, comment les convaincre Demandez-leur. Vous avez bien évidemment la liberté de préparer, mais faites attention à prendre une partie, une part de. On pose des questions pour savoir si ce qu'on a prévu est bien raccord avec ce qu'ils veulent. Troisième chose, ce, qu appelle la vraie, ce que moi j'appelle la vraie empathie ne commencez pas à trop basculer chez les autres. Et ça aussi, ça peut être OK pour Bruno. Ne confondons pas l'empathie et la sympathie. C'est-à-dire que, moi, l'idée, c'est euh, euh, n'oubliez pas que votre objectif, c'est ça. Donc, posez-leur des questions sur ce qu'eux veulent, mais par rapport à votre objectif, petit 1. Hein, et surtout, pour ne pas se faire embarquer par leurs questions, vérifiez qu'en permanence, quand vous répondez, vous restez sur votre objectif qui est de les convaincre, au lieu de repartir sur... Euh, oui, je comprends ton point et donc il faut que je t'explique, il faut que je reste. Je, restez bien chez vous, c'est-à-dire sur votre objectif. Donc, les gens ont des attentes différentes, mais la, la, le plus important, ce n'est pas leurs attentes. Le plus important, c'est votre objectif. Leurs attentes sont un moyen pour obtenir ce que vous, vous voulez. C'est OK, ça C'est ça que j'appelle rester chez vous. Euh, et... Du coup, euh, le, le, le, le truc important pour tous ceux qui sont, entre guillemets, spécialistes, et nous sommes tous spécialistes de quelque chose, c'est pour ça que nous prenons la parole en général, euh, les personnes veulent le bon niveau d'information pour elles. Elles ne veulent pas le même niveau d'information que vous. Jamais. Aucune personne n'arrive dans une réunion avec comme envie de sortir aussi spécialiste que vous. Ça, c'est nous qui croyons ça. Jamais ils veulent ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est... Être embarqué d'un point A à un point B, que, la, solution, que la, la, la réunion leur ait servi à quelque chose, et par rapport à votre objectif, c'est assez OK pour vous, à condition que, par rapport à votre objectif, ils aient donné ce dont ils ont envie et que vous ayez répondu à ce dont ils ont envie. Yes Aucun, aucune des personnes qui est dans la salle, mettez-vous bien ça dans la tête, n'a envie de devenir aussi spécialiste que vous à la fin. Jamais. OK Dernière chose sur cette histoire de rester chez vous, le... le, le, le L'angoisse du spécialiste. Euh, euh, j'ai un exemple qui est important, enfin qui, qui, parce que je discutais de ça il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un. Euh, quand vous allez déposer votre voiture chez le garage, au garage, est-ce au moment où vous récupérez vos clés, après avoir payé, est-ce que vous voulez que le mécanicien vous réexplique tout le principe du moteur à explosion Ou bien est-ce que vous voulez simplement qu'il vous dise « voilà ce que j'ai fait » et donc vous pouvez partir rassuré Monsieur, madame, votre voiture, elle est réparée. Donc, en gros, ce que vous voulez, c'est que le mec vous convainque que votre voiture est réparée, pour ça, qu'il vous donne deux, trois éléments d'information dans un langage compréhensible pour vous. Yes c est, c est, ça, ça vous va comme exemple L'exemple du garage, souvent, on, on, on, on galère hein, avec le garage. Oui, bon. Donc, dites-vous, les personnes qui sont en face de vous, c'est la même chose. Elles ne veulent pas toute la base d'information. Elles veulent ce que vous vous voulez euh, avoir comme objectif et vous dire par rapport à ça parce que quelles sont leurs attentes. On ne peut jamais aller dans la finesse. Alors, si, à condition que ce soit la finesse qui soit demandée par les participants, pas la finesse pour vous. Et alors là-dessus, Cécile, la finesse pour vous, c'est-à-dire ce que vous, vous pensez comme très important, très fin, cette sur-précision, je vous invite fortement à venir au webinaire dans deux semaines qui est le prolongement de celui-ci, qui est comment être moins perfectionniste. Ça va pour tous ceux qui ont cette tendance-là? Bien. Et Bruno, reviendras-tu sur le travail pour nous pour clarifier en amont notre objectif? Aha! Je te propose, Bruno, puisqu'il est 49, de prendre la parole. Est-ce que ça te va? Parce que moi j'ai fini hein, sur euh, le contenu. Donc maintenant ce que je voulais c'est vraiment que vous preniez le le. qu'on le, le... pose sur vos questions. Alors théoriquement, Bruno, j'ai déverrouillé ton micro. Est-ce que tu peux parler pour voir si ça marche Ça marche pas ah, Peut-être qu'il faut que tu vois, que tu l'actives chez toi. Moi, je t'ai donné la possibilité de parler, mais toi, il faut que tu parles. Il <rire> faut que tu l'actives en bas de la fenêtre, théoriquement. Ça marche pas Ça n'a pas l'air de marcher. Alors, tant que... Le... Ah, ça y est. Vas-y, Bruno. Bon, ça, tu m'entends, Ouais. Très bien, faire. très bien. Oui, en fait, parfois, la difficulté, c'est pour moi de bien clarifier mon objectif. Yes. Euh, la règle que je propose souvent, c'est qu'est-ce que tu adorerais, adorerais, hein. pas ce qui ferait, ça serait sympathique, ça serait utile, hein. qu'est-ce que tu adorerais que les gens disent, fassent ou pensent à la fin oui, et j'ai du mal avec ça. Ah bon Parce que euh, j'ai su, suivi ton cours en, en ligne là, sur ouais. la communication. Bravo. Et euh, j'essaye de, de, de dire qu'est-ce que j'imagine qu'ils auraient envie, envie d'entendre. Stop, attention. Déjà, tu as dit essayer. Et qu'est-ce que j'aimerais Non, qu qu'est-ce ouais. que je veux Qu'est-ce que j'adorerais Tu vois, fort, renforce, renforce. Mm. Donc, qu'est-ce que euh, prends un exemple et euh, un exemple de réunion, vas-y. Ben là, je suis en train de préparer des entretiens de prospection ouais. commerciale. Ça va? Et donc qu'est ce donc, que tu adorerais moi, que le mec dise à la fin de, de cet entretien? Ben, j'aimerais qu'il bosse avec moi. Oui. Ben donc la phrase puis, que tu veux, La phrase c'est j'adorerais, enfin j'ai envie, monsieur Bruno, euh, vous m'avez convaincu, on va travailler ensemble. Oui, ça, ça me plairait. Ah bah oui. Ça me plaît. <rire> J'imagine, ouais. <rire> Donc, qu'est-ce qui pourrait lui donner envie ou qu'est-ce qui pourrait le convaincre de bosser avec toi Est-ce mmh. que tu sais euh, Ça peut être des qualités humaines Ouais. Alors, la réponse. Ça peut à... être son besoin à lui. Ouais, la réponse, Bruno. C'est t'emmerde pas, demande-lui. Oui. Et comment je lui demande ça Comment ça ou... <rire> Moi, je vais de faire mon entretien de prospection commerciale et je vends très très bien. Donc, je te jure que ça marche. Bonjour Monsieur Bruno, euh, je suis très heureux que vous me receviez parce que je suis là pour vous convaincre. Moi, je dis vous donner envie, je préfère ça. Euh, je suis très heureux que vous me receviez parce que je suis là pour vous donner envie de travailler avec moi. Est-ce que ça vous va comme objectif, Monsieur Bruno mmh, Très bien. Qu'est-ce qui pourrait vous donner envie de travailler avec moi Ok. <rire> T'as fait la formation <rire> Et oui, mais, ouais, mais je ne la voyais pas concrètement, quoi. Ah ben voilà, tu as bien fait de venir au webinaire, en plus celui-là est gratos. Alors, mm -hmm. <rire> bien sûr, c'est ça. Et alors, être cash, j'aime bien la remarque de Hélène dans, le, dans, le, dans les commentaires. Attention, parce qu'être cash, les gens ont l'impression que c'est, il euh, y a un petit côté violent dedans, tu vois, un peu fort, un peu rentre dedans. Non, c'est juste, je dis, c'est pourquoi je suis là. Et donc, les gens ne sont pas surpris de m'entendre dire après, euh, donc, que ce que vous voulez, c'est quoi et ce qui est vachement intéressant, c'est que c'est aussi pour ça qu'on se retrouve à mettre trop d'infos, et je reboucle encore une fois avec ce que tu mettais dans les commentaires au début, c'est que si on essaye d'imaginer ce qui pourrait les convaincre, et bien du coup on va balancer plein de trucs en espérant à un moment faire mouche. Du coup on se retrouve avec une palanquée de trucs, le mec en face a pas le temps de parler, et à la fin il dit hum « -hum, ben écoutez, c'est intéressant, hein, sous-entendu je vais faire le tri parce que là j'en irai jusque là, et euh, je vous rappelle, et il fait, en fait, dit Hélène, elle a raison, on ne faut pas imaginer ce qui se passe dans la tête des gens. Non, vaut mieux pas, non, on ne sait pas. Pas le jour où vous avez ce pouvoir. Et vous savez quoi Même si nous avions ce pouvoir, en fait, les gens détesteraient qu'on leur donne l'impression qu'on sait lire dans leur tête. Qu'est-ce que tu en penses, Bruno oui, Je vais essayer, je vais essayer. Tu vas l'essayer ou tu vas le faire Je vais le faire. <rire> Attention, hein. essayer, c'est se condamner à faire des efforts, c'est-à-dire se condamner à rater. Oui. Je vais le faire. Magnifique. Et raconte. Je vais le faire euh, à partir du début septembre. Pourquoi Parce que là, j'ai un rendez-vous. Je suis en train de, de, de préparer un fichier de, de, de contact, euh, ouais. de prospect. Ouais. Et puis, je vais y aller en, en début septembre. Alors, ma proposition, c'est appelle oui. un client que tu as déjà ou que tu as déjà eu. Oui et tu lui dis, tu lui as écrit un mail en lui disant, bon, euh, j'aimerais qu'on se cause, je le fais volontairement avec ces mots-là, comme ça tu prendras les tiens, j'aimerais qu'on mmh. se cause, euh, quand tu as le rendez-vous, tu lui dis, tu l'appelles et tu lui dis, bon, mon objectif aujourd'hui, c'est de te convaincre ou te donner envie de rebosser avec moi. Qu'est-ce qui, tu, même, tu peux même virer le rebosser, qu qui pourrait vous donner envie de travailler avec moi. Qu'est-ce qui pourrait vous donner envie de travailler avec moi Test c'est un avec qui t'as déjà passé, ça s'est bien passé, il t'aime bien. tu as tout à gagner. Mm. Ok. Ok Je ne mm. prends même pas 15%. C'est offert. <rire> ok Non, non, fais ça, bien sûr, fais ça. Mm. Je fais ça en ce moment. Hein, je suis comme toi, j'ai eu deux mois de trou euh, dans la trésor. Bon, ben, en avant-marche. Et comme par mm. hasard, je peux te garantir, ça tombe. D'accord. Et Il y a des trucs qui tombent pour 2021, je m'en fous. Moi, au moins, ça me fait plaisir. Ok Ok, c'est bon pour moi. Magnifique. Alors, attends, ouais. je vais voir. Est-ce que tu veux bien couper ton micro Parce que moi, je ne vais pas y arriver. Oui. Je vais faire une erreur. <rire> ah, merci Bruno. Top. Euh, les autres, hein, s'il y a des choses qui vous parlent. Euh, euh, Hélène, si on ne doit pas faire une vente, mais motiver les gens pour changer leur façon de voir leur vie et leur boulot en se basant sur son expérience. Difficile de ne pas trop penser pour les autres. Oui, et d'ailleurs, je t'invite à sortir de cette croyance que tu peux motiver les autres. Ce n'est pas vrai. Tu peux leur proposer des outils, charge à eux de se motiver. Attention vous <rire> n'avons pas le pouvoir de changer les émotions des autres, nous n'avons pas le pouvoir de changer l'énergie des autres. Nous, notre pouvoir, à nous, c'est les convaincre de faire quelque chose. Yes Donc, tu n'es pas là pour motiver les gens, tu es là pour les convaincre d'utiliser tes, tes outils. Attention Ça te parle, Hélène Exact. Alors, euh... si je te dis que je suis là pour te convaincre de te motiver, en fait, c'est comme si je parlais à un enfant de moins de 18 ans et je lui explique le, le, le, la manière de gérer sa vie. Ça va C'est-à-dire que je sais mieux que lui ce qui va lui faire du bien. Yes Et donc, en fait, je vais lui coller mon cadre de référence dans la tronche. Si en revanche, je lui dis, mon objectif, c'est de vous convaincre d'utiliser mes outils, voilà ce que ça a fait chez moi, et... J'espère que ça aura des effets positifs chez vous. Mais comme je ne sais pas ce que vous vous attendez, qu'est-ce qui pourrait vous convaincre d'utiliser tel et tel outil C'est exactement ce que je suis en train de faire avec vous. Hein. By the way. Donc tu parles de moi Oui, si ça correspond à leurs attentes. Si par exemple, toi, ça t'a permis de mieux gérer, euh, je dis n'importe quoi, euh, ta vie de famille, bah, moi, perso, par exemple, j'en ai rien à foutre et c'est pas pour ça que je serais convaincu d'utiliser tes outils. Yes euh, Gilles, si on pose la question, qu'est-ce qui pourrait vous convaincre Et qu'on a 15 personnes dans l'éditoire, n'y a-t-il pas un risque que ça parte dans tous les sens En fait, si tu poses la question, qu'est-ce qui vous intéresse Sur quoi voulez-vous que je parle Là, il y a des chances que ça parte dans tous les sens ou sur rien. En revanche, si tu dis, qu'est-ce qui pourrait vous convaincre Ça partira pas dans tous les sens. Tu vas avoir plein de choses, mais qui toutes vont partir dans ça, ça pourrait me convaincre, ça, ça pourrait me convaincre, ça, ça pourrait me convaincre. Yes Donc, au contraire, en fait, ça va aller dans ton sens et ça va apporter de l'eau dans ton moulin, et ça va te donner de l'énergie, quoi. Yes. Souvent les gens vont dire « Mais moi ça, ça m'emmerde, ça je veux plus. » Et toi tu vas faire « Mais je t'ai demandé ce qui pourrait le convaincre. » Oui, mais les gens vont commencer par dire souvent ce qui les agace. Et donc tu leur diras « super !» Et donc par rapport à ça, ce qui pourrait te convaincre de faire ce que je dis, apporter, prendre l'outil que j'utilise, ça serait quoi Et tu vas voir la personne passer en positif. Yes J'espère que Gilles, j'ai répondu. Tu vas essayer. C'est pas bien Gilles, c'est fait exprès pour m'énerver. Non, tu vas tester et s'ils ne savent pas ce qui pourrait les convaincre, sortez-vous ça de la tête. Ils savent, ils savent. C'est juste qu'on ne leur pose pas la question. Je n'ai pas d'exemple où les gens ne savent pas ce qui pourrait les convaincre. Ils ne sont pas débiles, ça va Et c'est un sentiment de toute puissance que nous avons tous spécialistes régulièrement, c'est de savoir qu'on sait mieux que les autres. Ce n'est pas vrai. Donc, restez bien, faites, prenez le temps, donnez-leur le temps. Test à 16h, cool, envoie-moi un mail et je posterai ça, clique pas. Euh, « En introduction, peut-on se présenter avec notre parcours de carrière avant de présenter notre objectif ?» Oui, tu peux faire ça, Daniel, à condition que cette présentation de ton parcours de carrière, etc., soit utile pour l'endroit où tu veux les emmener. Sinon, c'est nul, ça n'a pas d'intérêt. Et tout le monde s'en fout. Donc, si par exemple, moi je me présente en disant, euh, tout à l'heure j'ai eu un entretien commercial, tiens, c'est pour, euh, pour euh, Bruno, avec quelqu'un euh, qui a un grand manager dans une boîte de pub, et j'ai commencé par lui demander ce que lui voulait, et seulement après, je lui ai dit, au fait, moi, ce que je fais, c'est voilà mes outils par rapport à ce que vous, vous voulez. Yes Deux heures avant, j'étais avec euh, la DRH. Et là, avec la DRH qui, elle, n'avait pas la demande de son client interne, j'ai commencé par me présenter pour lui dire, voilà ce que j'ai en magasin. Est-ce que vous pensez, par rapport à ce que vous savez, que ça pourrait matcher Sinon, ce n'est pas la peine que je prenne euh, le rendez-vous avec euh, votre équipe. Yes Ça, ça répond, Daniel donc ça dépend en fait. Mais toujours obsession. Est-ce que c'est utile par rapport à mon objectif Est-ce que c'est utile par rapport à mon objectif C'est la même chose que pour le contexte. Allez, j'en prends une dernière parce qu'il parce qu y a eu une interruption de programme. S'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un a encore une question Si on a trop d'objectifs, ah ben tu tailles. C'est hyper simple. Un seul objectif par prise de parole. Un seul objectif par prise de parole. En 40 minutes, T'as vu, moi, je fais en une demi-heure. Hein. 40 minutes, c'est le max pour moi, aujourd'hui. Ça va Bon, jeunes gens, je vous remercie. Le, me, le webinaire sera donc posté ce soir, euh, comme d'habitude, le replay sur euh, la chaîne YouTube. J'attends vos commentaires en dessous. Mettez des commentaires si vous en avez. Ça donne à YouTube l'impression que c'est une chaîne remarquable à laquelle il faut que tout le monde euh, s'abonne. Euh, merci de votre présence. Sabrina, je te remercie pour ton merci. Et euh, n'oubliez pas, j'attends des, euh, des questions, des problèmes, des difficultés pour euh, penser, réfléchir et construire les prochains webinaires. À tout bientôt. Je vous souhaite une magnifique et ensoleillée après-midi. à ta regole. Adios.